La journée internationale des personnes handicapées, alors on va laisser le, les applis aujourd'hui, enfin le classement. Voilà, on ne fait applis. pas de notation. Ouais. On ne fait pas de notation, mais on va s'intéresser à celles qui sont dédiées aux personnes handicapées. La première, c'est Jacques Saïd. Voilà, une application qu'on défend depuis longtemps, celle-là, oui, parce qu'elle nous plaît bien et elle porte bien son nom, puisqu'elle parle d'accessibilité au quotidien. Alors en fait, elle est issue d'un site internet à l'origine, un site collaboratif, sur lequel chacun peut inscrire ou rechercher un lieu pour voir ou pour dire dans quelle mesure il est accessible aux personnes handicapées. Alors ici, vous voyez la recherche d'une crêperie euh, à Saint-Malo et on vous donne des détails sanitaires aménagés pour euh, les personnes à mobilité réduite, euh, accès avec rampe, portes à ouverture automatique, etc., etc. Et donc, ce site est décliné en application. Ce qui est très pratique, c'est évidemment euh, la géolocalisation qui vous permet de savoir euh, si euh, près de chez vous, ou en tout cas près de l'endroit où vous vous situez, il y a des lieux qui sont notés, une description globale, des précisions sur l'accessibilité, euh, les ascenseurs, euh, commandes à hauteur de fauteuil, proximité des transports, etc. etc. des commentaires et même une notation cette oui. fois-ci de la personne qui a rédigé la fiche et comme c'est un site collaboratif, évidemment, plus il plus, plus y a de personnes qui participent, plus l'application est complète. Pour l'instant, il y a 30 000 fiches qui sont répertoriées, 10 000 personnes ont participé. Donc, euh, on la note pas, mais moi, je l'aime bien. cherchez, est à cherchez quoi, une crêperie à Saint-Malo, euh, c'est comme si vous cherchiez un kebab à Barrakech, hein il Justement, y autant y savoir ah, non, celle qui vous correspond. Non, ah, bah, non, mais justement, c'est vrai que c'est bien. Vous allez dans une crêperie à Saint-Malo, vous trouvez que c'est accessible, vous, vous, vous tapez sur ce site et vous notez toutes vos voilà, toutes vos remarques et ça servira aux handicapés. C'est très bien fait. Le problème, c'est autre chose qu'une crêperie à Saint-Malo. Non mais là c'est une crêperie qu'on cherchait. On cherchait une crêperie. Voilà. Ouais. Et là il y a tous les malouins qui vont m'écrire, ah, mais il y a autre chose que des crêpes. Je mais rigole, je rigole. Ne nous envoyez pas des SMS. Hein.